Pour régler l'interféromètre de Michelson au contact optique et observer la teinte plate et les teintes de Newton en lumière blanche en lame d'air, nous procéderons en trois étapes. Nous aurons besoin, en plus de l'interféromètre, pour la première étape d'un laser, d'un écran et d'une lentille de très courte focale, ici 5 mm. Pour la deuxième étape, nous utiliserons une lampe au mercure munie d'un condenseur ou d'une lentille permettant de condenser la lumière sur les miroirs, et d'une lentille de grande focale, ici 1 mètre. Enfin, pour la dernière étape, une source de lumière blanche munie d'un condenseur ou d'une lentille permettant d'avoir un faisceau parallèle sur les miroirs, et une lentille de courte focale, ici 15 cm. Nous commençons par régler le parallélisme entre la séparatrice et la compensatrice à l'aide du laser. Visez directement la séparatrice avec un angle de 90 degrés. Pour s'assurer de cet angle, nous utiliserons la réflexion sur la séparatrice qui doit revenir sur le laser. Il y a deux vis de réglage permettant d'incliner la compensatrice selon deux axes. Les réflexions multiples entre la séparatrice et la compensatrice créent plusieurs tâches. L'objectif est donc de se ramener à une tâche pour régler le parallélisme entre la séparatrice et la compensatrice. Nous allons maintenant régler grossièrement l'orthogonalité des miroirs. Déplacer le laser pour le faire frapper perpendiculairement et, en son centre, le miroir 1. On veillera donc à ajuster la hauteur on pourra à nouveau utiliser la réflexion pour régler la perpendicularité du laser. Avant de continuer, s'assurer que les vis de réglage fin du miroir 2 sont à mi-course et non embutées. Sur l'écran, deux ensembles de tâches apparaissent car les miroirs ne sont pas perpendiculaires. Nous allons régler les vis de réglage grossier du miroir 1, pas à pas, afin de superposer les images des deux miroirs, c'est-à-dire les tâches les plus lumineuses. Lorsque les deux tâches se superposent, on peut déjà observer de petites interférences. Nous pouvons maintenant créer une source quasi ponctuelle à l'aide d'une lentille de très courte focale sur le passage du faisceau laser. On réglera la lentille pour l'aligner avec le laser et le miroir 1 de manière à avoir la totalité des miroirs éclairés. On pourra céder de l'image à l'écran. Si vous observez des anneaux, félicitations Vous avez bien réglé la perpendicularité des miroirs et vous êtes en lame d'air. Si vous observez des franges, il faut à nouveau jouer sur les réglages grossiers du miroir 1 pour amener le cercle au centre et ainsi réduire le coin d'air. L'objectif est maintenant de réduire au maximum la lame d'air, c'est-à-dire avoir les miroirs à égale distance de la séparatrice. Pour cela, on va translater le miroir 1 sur son chariot. On chariote pour faire rentrer les anneaux qui vont s'agrandir à mesure que l'on réduit la lame d'air. Si le centre des anneaux s'échappe du centre de l'écran, le ramenez avec les vis de réglage fin derrière le miroir 2. Lorsque les anneaux deviennent trop grands, repérez la position sur le vernis du chariot et continuez à charioter jusqu'à ce que les anneaux ressortent. Vous venez de dépasser le contact optique. Revenir en arrière en faisant à nouveau rentrer les anneaux. Repérez à nouveau la position du vernier pour avoir un encadrement grossier du contact optique. Nous pouvons maintenant passer à la lampe au mercure pour approcher encore plus le contact optique. Éclairer les miroirs en lumière convergente. Placer une lentille de grande focale en sortie du Michelson et placer l'écran dans son plan focal, les interférences étant localisées à l'infini. Nous commençons par améliorer le contraste de la figure d'interférence en réglant les vis de réglage fin derrière le miroir 2. Ainsi, nous réduisons le coin d'air. Puis, nous chariotons comme pour le laser en faisant rentrer les anneaux pour approcher du contact optique. Lorsque les anneaux deviennent trop grands, repérez la position sur le vernier du chariot et continuez à charioter jusqu'à ce que les anneaux ressortent.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 On éclaire cette fois-ci les miroirs en lumière parallèle, et donc on place une lentille de courte focale en sortie pour faire l'image agrandie des miroirs, les franges d'interférence du coin d'air étant localisées sur les miroirs. Faire l'image du miroir sur votre écran. Nous devrions être très proches du contact optique, nous allons charioter très très très doucement pour obtenir les teintes de Newton et la teinte plate. Pour passer franchement en coin d'air, nous jouerons sur les vis de réglage fin du miroir 2 pour cette fois-ci lui donner un angle. Vous pouvez également observer les franges directement sur les miroirs en enlevant la lentille et en plaçant votre œil à la place.